Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de projecteur. Ça fait plaisir de vous retrouver après un bon mois sans vidéo. Alors pourquoi cette longue absence bah D'une part, la formation sur l'investissement en bourse m'a vraiment pris du, du temps. Et puis, compte au tenu de, de l'évolution de, de la situation financière et économique, j'ai prouvé le besoin de prendre du recul, comme on dit, pour réfléchir au mouvement en cours dans ce paysage. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de trois évolutions de l'univers des cryptos qui sont des évolutions qui poussent à se mettre aux cryptos si vous ne l'avez pas encore fait ou à vous y remettre, voire à accélérer. Le but de cette analyse est de fournir une base à vos propres réflexions afin de vous aider à mieux comprendre le sujet en activant notre intelligence collective. Alors quand je dis afin de vous aider, je devrais dire afin de nous aider puisque les échanges que nous avons à la suite de mes vidéos dans le cadre des commentaires que vous faites contribue aussi à me faire réfléchir et à me faire avancer. Alors La première évolution, j'en avais parlé il y, a, il y a plusieurs mois dans, dans une vidéo, c'est ben, une amélioration du paysage général des cryptos, c'est-à-dire que le risque d'interdiction des cryptos s'éloigne. Alors pourquoi s'éloigne-t-il Je l'avais dit, mais ça se, ça se confirme, c'est parce que l'aspect monnaie, donc instrument de paiement, donc est, est de moins en moins important dans le concept des cryptos, et il n'est plus essentiel. Les cryptos sont de plus en plus considérés principalement comme déplacements. D'ailleurs on parle plutôt de crypto actifs maintenant que de crypto-monnaies. Je parie que si vous pensez acheter des bitcoins ou d'autres cryptos, ce ne sera pas comme moyen de paiement, sauf très marginalement, et encore ce n'est certainement pas la, votre motivation de, à l'origine, mais plutôt pour bénéficier du potentiel d'enrichissement de ces actifs. A partir de là, les cryptos ne sont plus, euh, ne sont plus un problème, elles ne font plus d'ombre au monopole monétaire des États, et elles peuvent donc se développer sans être sous la menace permanente d'une interdiction ou de, de complications provoquées par les États qui n'apprécieraient pas leur concurrence. À l'heure actuelle, les cryptos, sauf dans certains pays, ne sont pas des concurrents aux monnaies, aux monnaies nationales, aux monnaies officielles, aux monnaies, aux monnaies à court l'ego alors vous allez me dire oui mais euh, il, y a quand même, il y a quand même la Chine et puis, et puis il y a aussi d'autres pays donc on va commencer par la Chine qui est le, le plus important compte tenu de, de l'importance de, de la population et donc du marché que cela peut représenter pour les cryptos alors ben, effectivement en Chine il y a eu une interdiction maintenant il ne faut pas y voir quelque chose qui serait spécialement la conséquence des cryptos bien qu'évidemment qu il y ait quand même ces aspects mais c'est surtout une des conséquences, on va dire c'est un, un des nombreux sous-produits de la dictature chinoise, bon, qui est une dictature, même si on n'en parle pas trop, euh, pas suffisamment dans, dans les médias, enfin, ça n'a rien de secret, hein. c'est pas, pas quelque chose qui est caché. Bon, dictature, dictature délirante, euh, et État, on le voit, qui est obsédé par le contrôle de tout, bah, dans ces conditions, euh, c'est sûr que pour un État comme ça, les crypto-monnaies, ça fait partie des des cailloux dans leurs chaussures et eh euh, ils les, empê il, il les empêchent bon. c'est comme ça ça peut peut-être un jour évoluer et si les autorités chinoises finissent par se rendre compte que les crypto-monnaies c'est vraiment pas embêtant pour elles à condition que ce ne soit justement pas des crypto-monnaies mais des crypto-actifs euh, pour, mais pour l'instant dans des pays euh, dans des dictatures euh, aussi totalitaire, et c'est le mot employé à juste titre là, ben, les crypto-monnaies évidemment ne, ne sont pas des bienvenus. Les autres pays qui ont aussi des problèmes avec les crypto-monnaies, c'est ceux dont les monnaies sont tellement faibles que les citoyens peuvent avoir plus confiance dans ces monnaies, dans les cryptos que dans leurs monnaies. Euh, voilà, euh, vous avez, vous avez l'Inde aussi qui, qui a des soucis avec les cryptos, plus exactement les, les cryptos qui ont des soucis avec le gouvernement indien, et puis, puis, puis d'autres pays. Et puis inversement, il y, a, il y a le cas du Salvador, où la, la monnaie, euh, la monnaie ne, ne convient pas trop certainement aux habitants, et euh, le gouvernement a accepté que, le, que la crypto devienne une monnaie du pays. Bon, euh, la tendance est plutôt quand même à ce qui se passe en Chine ou en Inde, qu'à ce qui se passe au Salvador, quand il s'agit de considérer les cryptos comme des monnaies. Bon, on voit bien que dans le cas des pays développés qui ne sont pas des dictatures et qui sont plus ou moins libres, comme euh, les pays de l'Union Européenne ou les États-Unis, euh, et où la monnaie est solide, ça ne se passe pas comme ça. Euh, Madame, Madame Lagarde, au, au mois de septembre, me semble-t-il, avait dit qu'il n'était pas question d'internet des crypto dans l'Union Européenne. Elle a, elle a dit crypto-actifs, elle n'a pas des crypto-monnaie. Euh, la nuance est importante parce que ça sous-entend que si on, on revenait on revenait à un concept de crypto-monnaie, après tout, elle pourrait peut-être interdire. Euh, et aussi, elle a bien compris qu actuellement qu'il s'agit plutôt, qu'on est plutôt sur un concept de crypto-actif. Bon. Bien sûr, donc elle peut revenir, euh, elle peut changer d'avis, hein, elle, elle peut changer d'avis, euh, la banque centrale peut péter des plombs, elle, euh, voilà, mais à l'heure actuelle, on va dire l'avenir des crypto-actifs. Me semble pas menacé à l'Union Européenne, ni probablement aux états unis Deuxième évolution, mon qui là est plus technique, c'est que depuis peu, il est possible d'investir dans les cryptos via des plateformes de certains courtiers de bourse. Autrement dit, on peut acheter des cryptos en bourse. Alors, comment Actuellement, on ne peut acheter des cryptos que par le biais d'ETF. Donc, Exchange Trade Fund ou ETN, Exchange Trade Note, euh, je vais vous en parler dans, dans deux minutes. Et bah, clairement, là, cette possibilité de passer par les plateformes de bourse est euh, très, enfin, très concurrente euh, par rapport à, à ce qui se, ce qui se passe jusqu'à présent, c'est-à-dire le recours aux plateformes d'échange de crypto. Donc, vous les connaissez, Kraken, Binance, Coinbase, Blockchain, etc. Euh, et, et cette concurrence me, me paraît euh, extrêmement importante est très avantageuse pour les investisseurs, euh, parce que elle, elle, elle emporte des améliorations considérables. Je parle d'amélioration, on devrait presque parler de révolution. D'une part, par l'amélioration que ça donne au niveau de la simplicité, et, et d'autre part, par l'amélioration que ça donne au niveau de la sécurité. Alors, pour la simplicité, eh bien dès qu'on parle euh, plateforme de bourse, ça veut dire qu'on est sur des, des choses qui sont, qui sont simples. On achat et on revend de manière instantanée, en quelques clics, et en utilisant donc la, la, la, plateforme, la plateforme de bourse. Tous ceux qui font de la bourse savent à quel point c'est simple. Au niveau de la sécurité, là, c'est peut-être moins spectaculaire du point de vue pratique, mais c'est encore plus important, c'est que, le, il n'y a plus la question qui se pose sur la, la régulation, autrement dit est-ce que la plateforme par laquelle je passe est régulée ou pas, normalement oui mais en pratique elles ne elles le, le sont pas toutes donc euh, quelques recherches à faire euh, également il y a un autre problème quand on passe par les, par les plateformes d'échange de crypto, je, je le connais puisque moi-même jusqu'à présent je passais par des plateformes d'échange de crypto même si je suis peu actif sur le marché des cryptos je pense que je vais l'être plus compte tenu de ce que je suis en train de, de vous expliquer, de, de, ces, de ces nouveautés, bien quand on passe par ces, par ces plateformes, on peut tout simplement perdre les clés d'accès à nos comptes, donc les clés privées, et si on perd les clés, eh bien euh, on perd ce qu'il y a sur le compte. Vous avez sûrement entendu parler de cet de cette investisseur en crypto aux États-Unis euh, qui a perdu euh, les clés, euh, ou la clé de, de son compte, sur lequel il y avait paraît-il 250 millions de dollars. Bon ça me paraît bizarre quand même quand on investit 250 millions de dollars dans les cryptos qu'on investit moins mais qui, qui sont devenus, par le, grâce à l'explosion de, de, de, des valeurs des cryptos, euh, qui sont devenus 250 millions de dollars, on n'est pas à l'idée de scinder ça en plusieurs comptes, mais enfin bon... L'exemple, enfin l'anecdote la, est peut-être exagérée, peut-être qu'elle est carré, carré carrément fausse, en tout cas, il est sûr qu'il y a des, des gens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient sur le compte de crypto parce qu'ils ont, ils ont perdu les clients bon, désormais c'est quelque chose qui n'existe plus autre, autre chose importante c'est que dans le, dans le système des plateformes de crypto eh il euh, y, a, y a transfert de fonds par le, compte, par le compte tiers autrement dit on peut au lieu de soit votre compte de banque qui soit crédité ça peut être celui d'un autre, autre client etc euh, c'est arrivé, hein. c'est pour ça que c'est à souligner par Contre à partir du moment où vous achetez des cryptos en bourse, donc en l'occurrence par, par des ETF, mais c'est pas parce que c'est des ETF, c'est parce que c'est un achat en bourse. Bon, ce risque statistiquement est quasiment nul puisque l'expérience a prouvé que c est, c est, ces choses là ne se produisent quasiment pas avec les sur les plateformes de bourse. Donc, ça évidemment, c'est très important, c'est très, très rassurant. Et pour les personnes qui étaient tentées d'aller d'investir dans les cryptos, mais euh, rochiner un peu ou avec quelques craintes sur la sécurité du système et on vient de voir qu'il y a effectivement des, y a des sujets là-dessus et bien à partir du moment où on peut passer par la plateforme de bourse cela n'existe plus, donc c'est con considérable voilà. alors je vous ai parlé d'ETF et d'ETN puisqu'effectivement Actuellement, les véhicules de bourse qui permettent d'acheter des cryptos, ce sont des ETF et des ETN, donc Exchange Trend Food et Exchange Trend Note. Euh, la différence, il faut quand même voir la différence entre les deux. Donc, si vous pratiquez déjà l'investissement boursier, vous le savez. Si vous comptez euh, profiter de cette possibilité nouvelle pour vous lancer dans, dans les cryptos, il faut savoir que l'ETF, euh, c'est un, un fonds, hein, euh, vous êtes propriétaire de part de ce fonds, autrement dit, vous êtes copropriétaire, des cryptos qu'il y a dans le fond, mettons des bitcoins qu'il y a dans le fond. Dans le cas de l'ETN, vous, vous n'êtes pas copropriétaire, vous avez un droit de créance sur le fond, et c'est le fond qui lui est propriétaire de, des cryptos qu'il achète Ce n'est pas la même chose, bon, les raisons techniques qui font que, je ne je vais, je, je vais pas en parler là, ça n'a pas, pas d'intérêt Mais ce qu'il faut retenir c'est que les deux véhicules existent, l'ETF et l'ETN Personnellement, j'imagine vous aussi compte tenu de ce que je vous ai expliqué, vous préférez l'ETF Enfin, moi je préfère je préfère l'ETF. Euh, maintenant, si pour investir sur tel ou tel euh, crypto qui vous intéresse, ça n'existe que sous forme d'ETN, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Ce qui n'est peut-être pas prudent, c'est de, euh, de mettre tout votre portefeuille de crypto via, euh, via, des, via des ETN. Ce enfin, pas prudent. C'est un peu moins sécure que de le mettre via, via des ETF. Mais, mais c'est tout. Alors quel crypto on peut acheter eh bien, On peut acheter euh, beaucoup de cryptos principalement, enfin, dont les grandes cryptos, celles qui intéressent la plupart des gens, donc euh, le bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le, le, le euh, et puis bon, les autres, euh, je ne les ai pas en tête, le Litecoin, me semble-t-il, enfin bitcoin, je crois qu'ils disent comme ça, l'iCoin, bref, enfin, ouais, d'autres choses qui peuvent être intéressantes, euh, euh, le Bitcoin Cash aussi, euh, bon voilà. Il euh, y, y, y en a beaucoup d'autres pour ça, mais il suffit de faire de faire des recherches. Le but de cette vidéo n'est pas de vous donner la liste de toutes ces cryptos, ça c'est un travail, enfin, de toutes ces cryptos, de tous ces ETF, ça serait un travail, euh, un travail considérable, mais de vous montrer la piste et de vous en indiquer quelques-uns, en l'occurrence bien sûr les, les, plus, les plus commodes. Alors, par quel courtier passé ça, ça, de même que la liste, une euh, shortlist des, des ETF et des ETN à euh, des conditions intéressantes qui vous permettent d'acheter des, des cryptos, que je mets en annexe de la vidéo via un lien que vous trouvez dans la partie d'inscription. Là aussi, pour ce qui est des, des, euh, des courtiers, je, je vous les indiquerai dans, dans l'annexe. Donc par quel courtier passer Alors je, je ne sais pas si actuellement il y a beaucoup de courtiers qui le font. Toujours est-il que moi, je, je me sers de deux courtiers. J'ai découvert que les deux courtiers avaient une offre de crypto très intéressante. Et en l'occurrence, c'est un des deux courtiers qui m'a informé de cette possibilité en m'envoyant un mail, enfin comme, à, comme, à, comme à tous ses clients, euh, donc ça, ça remonte à quelques jours. Euh, et euh, ben dans ce mail, j'ai compris que l'offre qu'il avait en crypto était, était très fournie, donc j'ai eu l'idée de regarder ce que proposait l'autre courtier dont je me sers de façon beaucoup plus marginale, ben lui aussi a une offre en crypto fournie, donc je me dis que sans doute d'autres courtiers aussi des offres en crypto. Donc, dans la dans l'annexe la, que euh, que je mets euh, avec cette vidéo, vous pourrez voir de quel courtier il s'agit. Mais je vous suggère déjà de regarder aussi ce que proposent vos propres courtiers, parce qu'il y a des chances qui, qui vous proposent aussi des ETF et des ETN de crypto. Il faut aussi savoir que en matière d'ETF de crypto, euh, on peut, comme pour les ETF classiques on peut, c'est même la vraie idée d'ETF, on peut acheter des ETF qui ne sont pas mono-cryptoactifs euh, mono mais qui sont basés sur plusieurs crypto actifs, donc euh, euh, du, du Bitcoin de l'Ethereum, du, du XRP enfin bref, euh, un, peu, un peu il y en a beaucoup d'autres qui, qui existent euh, comme ça on n'est plus dans une logique d'ETF, on n'est plus dans une logique de diversification et donc quelque part de, de lissage du risque par ce moyen là, sauf que Peut-être qu'en faisant des recherches, ce que je vous dis s'avérera parfois inexact, mais moi, les quelques recherches que j'ai faites à partir de, de, de mes plateformes de bourse dont je vous parle et qui offrent, euh, qui ont une offre en, en ETF de crypto, euh, les, les crypto, donc euh, enfin, les ETF multiples en crypto sont assortis de frais complètement dissuasifs, du genre, euh, j'invente pas ça, je, je vous donne les chiffres parce que je l'ai noté, du genre 2,50% par an de frais de gestion, et 0,58% à l'entrée et 0,58% à la sortie bon, euh, franchement c'est dissuasif en plus c'est abusé parce qu'on ne comprend pas la raison technique de tels de tel frais de gestion alors ce qui est vrai c'est que les frais de gestion des ETF crypto, euh, je, je l'ai constaté en, en faisant un tour rapide de l'offre sont nettement supérieurs à ceux des ETF standards je n'en connais pas la raison technique peut-être que... Ben, c'est plus difficile, peut-être en fait c'est plus difficile de répliquer correctement des cryptos compte tenu de la très grande volatilité, c'est peut-être ça la raison. Euh, toujours est-il qu'on a euh, euh, des, des frais de gestion qui sont plusieurs fois ceux des ETF standards, et qu'en euh, matière d'ETF de, de, de, de crypto, euh, d'après la recherche que j'ai faite, il faut essayer de trouver des, des ETF avec des frais autour de 1%. Donc, dans l'annexe, la, dans je vous en cite quelques-uns. Ça ne vous empêche pas vous-même d'en chercher parce que l'offre est vraiment abond abondante. Compte tenu de cette remarque, enfin de cette découverte euh, sur les frais des, des ETF de crypto multiples, quand on veut se diversifier, se faire son portefeuille d'ETF, donc diversifier, c'est beaucoup plus pertinent d'acheter des ETF de, crypt de crypto unique hein, d'acheter des ETF qui chacun donc une, donc une crypto ce qui permettra d'avoir des frais, si on se débrouille bien, autour de, autour de 1% euh, plutôt que de passer par un véhicule de crypto multiple euh, bon, qui actuellement euh, me paraît euh, tout à fait dans, le, dans les choux Alors, à partir du moment où on a pris conscience que les plateformes de bourse euh, commencent à proposer des solutions, en l'occurrence des ETF pour investir dans les cryptos on se dit bah, ce qui serait génial c'est qu'on puisse, via une plateforme de bourse, investir dans les cryptos, mais pas sous forme d'ETF, mais acheter des cryptos euh, nus, en quelque sorte, euh, comme, ou vifs, pour parler, comme, on peut le terme de titre vif, on, je pense qu'on pourrait parler de crypto vif, sans, sans passer par, par ce, par ce véhicule-là. Et justement, c'est ce, ce qui commence à exister. Bon, il y a un, un, grand, courtier, un, un grand courtier américain qui, me semble-t-il, c'était en septembre, donc il y a un peu plus d'un mois, a ouvert la possibilité, bon, il a passé un accord technique avec une, avec une, une plateforme de logistique blockchain, euh, de façon à ce que la, le service qu'il propose puisse être effectivement rempli, et euh, eh bien ce, ce courtier vous permet en effet d'acheter euh, des crypto-monnaies directement depuis sa, depuis sa plateforme, et ce qui est formidable, à, et, et logique en même temps à des coûts qui sont ceux euh, de, du, du, courtage, du courtage en bourse chez les, chez les courtiers compétitifs euh, donc de, vous avez des frais de courtage qui sont les mêmes que si vous achetez des actions c'est à dire c'est euh, vraiment, vraiment des queues de cerises donc à partir de là eh bien, vous avez euh, la solution idéale c'est à dire que vous avez à la fois la simplicité du fait qu'il s'agit d'une plateforme de bourse vous avez la sécurité du fait qu'il s'agit d'une plateforme de bourse et puis vous avez les faibles coûts du fait qu'il s'agit d'une plateforme de bourse. Autrement dit, avec ce courtier, les cryptos sont vraiment devenus des actifs comme les, comme les autres. Et à mon avis, ça devrait donner un boost au marché, euh, puisque je ne connais pas la proportion, mais il est certain qu'il y a beaucoup de gens intéressés par la crypto qui ne se sont pas lancés. Parce qu'elles n'ont pas, pas très confiance dans euh, l'organisation actuelle euh, dans laquelle il euh, y, y a un, euh, un maillon qui s'appelle donc euh, les plateformes d'échange de crypto. Euh, ce courtier dont je vous parle, comme les informations concernant les ETF existants à des conditions intéressantes euh, est indiqué dans, dans l'annexe à, la, à la vidéo euh, de même que d'ailleurs les, les courtiers que je connais qui permettent d'acheter eux des ETF euh, de crypto je vous le disais, c'est possible depuis grosso modo le mois de septembre mais malheureusement jusqu'à présent c'est limité aux résidents américains mais paraît-il, une formation euh, qui circule, voilà. Euh, ce courtier serait sur le point d'ouvrir cette possibilité à des résidents non américains, notamment à des résidents de l'Union européenne, en passant évidemment par, par sa plateforme. Euh, mais bon, sa plateforme elle est archi, euh, comment dire, archi sécurisée et archi réputée, donc c'est pas un souci quoi, Il suffit de, de s'inscrire et ça serait faisable à partir de la fin de cette année. Donc euh, si c'est le cas, euh, ben, précipitez-vous, euh, pas nécessairement pour euh, investir comme des fous sur, sur les cryptos, mais en tout cas pour profiter de cette possibilité vraiment, euh, vraiment puissante désormais euh, d'aller sur les cryptos, sans compter que ce genre de courtier a, a tout un tas d'outils annexes qui vont vous permettre ben, de, de mieux analyser les, les, les cryptos, les, les timings, etc. etc. Donc, pour résumer cette vidéo, les trois points importants sont d'une part c'est que le risque d'interdiction des cryptos, dans les pays bah, on va dire les pays occidentaux, euh, devient de, de moins en moins important. On peut en faire abstraction dans une certaine mesure. Ça ne, ça ne veut pas dire qu'on doit considérer qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'on peut investir jusqu'à un certain point dans les cryptos en, en, en, en considérant que la survenance de ce risque est très faible. Deuxième, deuxième point, c'est que dès à présent, nous pouvons acheter des cryptos via des ETF à partir de notre plateforme de courtage de bourse, si tant est qu'elle qu le fasse. Ce qui semble être le cas quand même de, de pas mal de plateformes. Si la vôtre ne le fait pas, bien regardez dans l'annexe, je vais, je vais en site 3. Et puis bah prochainement, euh, et grâce à, on va dire à la proactivité de ce courtier américain, il sera peut-être possible d'acheter directement, euh, sans passer par des ETF, des cryptos depuis son interface de bourse, mais interface à laquelle on peut souffrir, enfin, à laquelle on peut ouvrir un compte depuis, depuis la France. À des conditions financières qui sont celles, qui sont celles des, des ordres de bourse sur les plateformes. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces nouveautés. Elles me paraissent vraiment, vraiment importantes et ouvrir des, des perspectives nouvelles pour les personnes qui veulent investir dans les cryptos. En, en échappant à l'aspect un petit peu encore rock'n'roll euh, du monde de, de l'investissement dans, dans, dans les cryptos vous pouvez évidemment vous entretenir de, de cette vidéo avec moi et vous pouvez aussi euh, vous entretenir directement avec moi de vos autres problématiques financières ou patrimoniales euh, bah, tout simplement en vous inscrivant pour un coaching le lien pour s'inscrire au coaching est dans le haut de la partie description la vidéo est terminée je vous laisse la partager, la liker, et dire en commentaire votre avis sur ces nouvelles possibilités d'investir dans les cryptos. Rendez-vous, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous pour le prochain coup de projecteur. Pour un notifié de sa parution, cliquez sur la cloche à la fin de la vidéo. À bientôt.